Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la parallèle à une droite D passant par un point M donné à l'extérieur de la droite D en utilisant une règle, un compas et un crayon, soit une droite D et à l'extérieur de la droite D un point M, traçant la parallèle à la droite D passant par le point M. La parallèle est non une parallèle. Là, car il n'y a qu'une seule droite parallèle à la droite D qui passe par le point M. Donc, on place deux points O et A sur la droite D. On trace le segment OM. Et on prend un écartement du compas est égal à la mesure du segment OM. On trace le cercle de centre A et de rayon OM. Voilà, le segment OA, on prend l'écartement du compas est égal à la mesure du segment OA et on trace le cercle de centre M et de rayon OA. soit P, un des points d'intersection de deux cercles convenablement choisis ici pour obtenir un quadrilatère. Le quadrilatère OMPA a ses côtés opposés de longueur égale, 2 à 2. On a MP est égal à OA et OM est égal à AP. Donc, le quadrilatère OMPA est un parallélogramme. On sait qu'un parallélogramme a des supports des côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Alors, la droite MP, qui est la droite D' est la parallèle à D cherchée. Oui, c'est bien la droite cherchée. Donc, D' est la seule droite qui passe par M et parallèle à la droite D. Voilà pour cette construction et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo. Au revoir.